Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui petit nid de frelons dans un endroit très particulier. Il est juste dans angle. Donc je vais utiliser la nacelle. Et je m'habille et je vous montre ça. Allez, c'est parti. Moi, bon, je vais y arriver là, vous allez voir. Voilà les délais. Allez, on en est a un équilibre. vous moyen de difficulté, là je suis obligé de traiter parce qu'ils vont travailler après. Je suis obligé de mettre la porte et le produit au cœur, pour que dans une demi-heure on puisse travailler. que là, on va en hauteur on va remettre de la poule. c'est vraiment pour que le, les ouvriers puissent travailler de suite et là il va falloir laisser agir il rentre à l'intérieur et d'ici une heure c'est bon Vous avez vu, on est sur du frelon européen. Donc Je vais redescendre. Je vais essayer de redescendre, il faut que je me concentre. Voilà, ça redescend, Justement. Donc euh, c'était une petite intervention, donc on va faire un petit on va faire un petit point. Donc c'est des gens qui m'ont appelé, ils font des travaux sur la maison, vous avez vu. Donc ils avaient besoin de travailler dans une heure. Donc euh, c'est pour ça que j'ai mis la dose de poudre. Pour que bah, dans une heure ils soient tranquilles. Donc ils doivent mettre un isolant sur le mur. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poudre Vous avez vu encore des frelons européens qui se placent à des endroits euh, où il a pas.. Un peu dangereux quand même, hein voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt les gars.